Bonjour, nous allons continuer notre programme sur la neuroanatomie en traitant aujourd'hui l'anatomie du cervelet. Alors le cervelet, c'est une formation nerveuse qui est médiane. il est situé dans l'étage sous-tentoriel, c'est-à-dire dans la fosse cérébrale postérieure Derrière le tronc cérébral, dont il est séparé par le quatrième ventricule, le cervelet est relié au reste du névrax par des structures nerveuses appelées les pédoncules cérébelleux. Cette formation nerveuse qui est le cervelet elle est placée en dérivation des grandes voies du névrax, c'est-à-dire elle est placée sur le trajet des principales voies nerveuses, sensitives et motrices et nous allons le voir euh, plus tard. Quel est le rôle de cette formation anatomique qui est le cervelet euh, Le cervelet, il intervient dans plusieurs fonctions nerveuses. Il Gère la régulation des tonus musculaires, il gère la fonction de l'équilibre dans l'espace du corps et il intervient dans la coordination des mouvements dans le temps et dans l'espace. Alors sur cette diapositive, sont représentés les objectifs pédagogiques de secours. Donc, Au terme de secours, vous devez être capable de connaître la morphologie du cervelet, de préciser ses rapports avec les structures cérébrales avoisinantes et de connaître son organisation fonctionnelle, c'est-à-dire sa systématisation. Alors, nous allons commencer par étudier la configuration extérieure du cervelet. Sur le plan topographique, nous avons dit que le cervelet, c'est une formation nerveuse qui est située dans la fosse cérébrale postérieure. C'est une structure qui, à l'état normal, a une coloration grisâtre et elle a un aspect lamileux. Il a un aspect lamelleux, c'est-à-dire qu'il est constitué par plusieurs lamelles qui sont séparées par des sillons, comme vous le voyez sur cette, euh, ce schéma. Donc il y a plusieurs lamelles qui sont séparées par des dépressions euh, à la surface du cervelet appelées sillons. Le cervelet il est formé de trois segments. Un premier segment qui s'appelle vermis. Qui est médian et étroit. Voici le vermis, c'est la partie centrale du cervelet qui a une situation médiane centrale et qui a la particularité d'être étroit par rapport aux, autres, aux deux autres euh, segments. Les deux autres segments, ils s'appellent hémisphères cérébelleux et donc ces hémisphères cérébelleux, ils sont latéraux par rapport au vermis et ils sont plus volumineuses que le euh, vermis. Alors sur le plan moncération, cet organe anatomique nerveux, il mesure 8 à 10 cm de droite à gauche sur 5 à 6 cm de hauteur et sur 6 cm de profondeur, c'est-à-dire que son diamètre transversal il, est, euh, il mesure 8 à 10 cm. Sa hauteur, il mesure 5 à 6 cm et sa profondeur, il mesure 6 cm. Et en moyenne, il pèse 140 grammes. On lui décrit trois faces une face supérieure qui est inclinée en bas et en dehors, une face inférieure qui est convexe et une face antérieure. Qui surplombe le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, c'est une cavité ventriculaire qui sépare le cervelet du tronc cérébral. Alors, toujours dans ce chapitre de configuration extérieure, nous avons dit que le cervelet a une, un aspect lamileux parce qu'il est formé par plusieurs lamelles qui sont séparées par des sillons. Et donc ces sillons ils vont diviser le cervelet sur le plan anatomique en plusieurs compartiments appelés des lobules. Donc nous allons nous intéresser à la division anatomique. Donc la division anatomique est le fait que le cervelet il est formé par plusieurs lobules qui sont délimités par des sillons. Et donc, on va voir des lobules au niveau de la face supérieure, et des lobules au niveau de la face inférieure et des lobules au niveau de la face euh, antérieure. Alors, les lobules de la face euh, supérieure, ils sont au nombre de cinq. Le premier lobule, il porte le nom de lobule de la lingula. Alors, ce lobule de la lingula, il est formé presque entièrement de vermis. Et sa partie hémisphérique, il porte le nom de frein de la lingula. Donc chaque lobule, il a une partie vermienne et une partie hémisphérique. Le lobule de la lingula, il est en majorité formé par du vermis. et la partie hémisphérique, qui est minoritaire, porte le nom de frein de la lingula. Donc, le frein de la lingula, il correspond à la partie hémisphérique de lobule de la lingula. Après le lobule de la lingula, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule central. Et ce lobule central, il lui aussi formé en majorité par du vermis et il a une partie euh, hémisphérique qui est minoritaire et qui s'appelle les ailes du lobule central. Voici le lobule central. Il est en partie formé par du vermis et minoritairement formé par des hémisphères cérébraux et des hémisphères cérébileux pardon, et cette partie des hémisphères cérébuleuses porte le nom de lobule de l'aile, des ailes de lobule central. Ensuite, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule quadrilatère antérieur. Et ce lobule quadrilatère antérieur, il est formé par une partie vermienne et une partie hémisphérique. Et sa partie vermienne, il a une dénomination. Il s'appelle le culmène. Donc c'est quoi le culmène Le culmène, c'est la partie vermienne du lobule quadrilatère antérieur. Ensuite, on a le lobule quadrilatère postérieur dont la partie vermienne porte le nom de déclive. Et ensuite, le dernier lobule, le cinquième lobule de la face supérieure, porte le nom de lobule semi supérieur, dont la partie vermienne s'appelle folion. Donc nous avons vu les lobules de la face en, supérieure, Voyons maintenant les lobules qui constituent la face inférieure du cervelet. Ils sont au nombre de trois. On a le lobule semilinaire inférieur, dont la partie vermienne s'appelle le tuber. Donc le tuber il correspond à la partie vermienne du lobule semilinaire. Ensuite, on a un autre lobule qui s'appelle le lobule grêle. Et. Enfin, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule digastrique dont la partie vermienne s'appelle pyramide. Et donc, après les lobules de la face inférieure, voyons les lobules qui forment la, la face antérieure. Alors, ils sont au nombre de deux. Le premier porte le nom de lobule floculonodulaire et le deuxième lobule il porte le nom d'amygdale cérébelleuse. Après avoir vu les différents euh, compartiments du cervelet euh, sur le plan anatomique, il y a euh, une autre façon d'étudier la configuration extérieure du cervelet. C'est celle qui consiste à diviser le cervelet en plusieurs compartiments selon la fonction gérée par tel ou tel compartiment. Donc on va s'intéresser à la division fonctionnel du cerveau. Donc, de point de vue fonctionnel, le cerveau il est formé par trois lobes qui sont différents sur le plan fonctionnel et pas sur le plan anatomique. Le premier lobe, il porte le nom de lobe floculonodulaire ou archéocérébellum. Nous allons voir la fonction de euh, chaque lobe. Donc, le premier lobe, c'est celui qui est formé par le lobe flocculonodulaire, c'est-à-dire la partie antérieure du cervelet et qui porte le nom d'archiocérébellum. Ensuite, on a un autre lobe, dit lobe antérieur, ou palliocérébellum, et qui, sur le plan anatomique, est formé par l'association de plusieurs régions anatomiques que sont la lingula, le lobe central, le culmen la pyramide, les freins de la lingula, les ailes du lobule central, les amygdales cérébilleuses, le lobule gurel et le lobule digastrique. et Vous voyez que dans cette division euh, fonctionnelle, le lobe antérieur sur le plan fonctionnel dit aussi paléocérébillum, il va être formé par des, parties qui, des, des, des, des, des régions qui font partie du lobule de la face supérieure, des lobules de la face inférieure et des lobules de la face antérie antérieure du cervelet. Et le troisième lobe fonctionnel s'appelle le lobe fonctionnel postérieur ou néocérébellum et qui sur le plan anatomique il, il con con concerne l'association il est formé par l'association du declive, du folium du tuber. Des lobules quadrilatéraux antérieurs et postérieurs et des lobules semi-lunaires supérieur et inférieurs. Là aussi, dans ce lobe postérieur ou néocérébellum, nous avons des régions qui font partie de la face supérieure du cervelet, des lobules qui font partie de la face inférieure du cervelet et des lobules et surtout donc des lobules de la face inférieure du cervelet. Donc ça, c'est la division anatomique. Donc si je récapitule, la configuration extérieur du cervelet il y a une division anatomique qui divise le cervelet en plusieurs compartiments différents sur le plan topographique, face supérieure face inférieure, face antérieure et puis il y a une division fonctionnelle qui consiste à diviser le cervelet en plusieurs compartiments appelés respectivement archéocérébilum paléocérébilum et niocérébilum et que ces régions elles sont, différentes, elles sont différentes les zones des autres, non pas sur le plan anatomique, mais surtout sur le plan fonctionnel. Alors nous avons, euh, après avoir étudié la configuration extérieure du cervelet, voyons maintenant sa configuration interne. Alors, dans cette étude de configuration interne, le cervelet il est formé de trois régions. Nous avons une substance grise périphérique, au-dessous de laquelle on a une substance blanche, et au-dessous de la substance blanche, nous avons une substance grise, dite substance grise centrale. Donc, donc, voici sur ce schéma, représentée la configuration interne du cervelet. De la superficie vers la profondeur, nous avons une substance grise qui est euh, formée par des neurones, au-dessous de laquelle, on a une substance blanche qui est formée par des faisceaux nerveux. Et au-dessous de cette substance blanche, nous avons une substance grise qui est elle aussi formée par des neurones. Donc la substance grise périphérique, elle porte le nom d'écorce cérébelleux ou cortex cérébelleux. La substance grise Central, il porte le nom de noyau cérébelleux et on va le voir euh, plus tard. Alors, avec un peu plus de détails, voyons les corps cérébelleux. De quoi il est formé Les corps cérébelleux ou cortex cérébelleux. Il est formé par de la substance grise qui dit substance grise des neurones. Ben, ces neurones qui forment les corps ils sont organisés sous forme de trois couches cellulaires, c'est-à-dire de trois couches de neurones. La première couche elle s'appelle couche moléculaire. Cette couche elle est pauvre en cellules, c'est-à-dire qu'elle est formée par un petit nombre de neurones. Et les neurones qui forment cette couche moléculaire ils sont de deux types. On a d'une part les neurones aux cellules dites étoilées. Et d'autre part, on a un autre type de neurone appelé cellule à courbée. Ensuite, au-dessous de la couche moléculaire, nous avons une autre couche de neurones qui forme cet écorce cérébileux et qui s'appelle la couche euh, à cellule de Purkinier parce qu'il est formé par des cellules dites de Purkinier. Purkinier, c'est l'anatomiste qui a découvert ces euh, cellules, c'est des neurones, donc les cellules de Purkinie, c'est des neurones qui sont spécifiques au cortex cérébileux. c'est-à-dire on les trouve nulle part ailleurs, uniquement au niveau du cortex cérébelleux. Ces neurones de Purkinie, ce sont des cellules nerveuses effectrices ou efférentes. Pourquoi effectrices Parce que ils envoient des axones qui quittent la couche moléculaire vers une autre destination. Donc, les cellules de Purkinje, leur dendrite, ils se dirigent vers la couche moléculaire. Leur axone, ils se dirigent, ils traversent la substance blanche du cervelet et ils se dirigent vers les noyaux du cervelet. La troisième couche euh, cellulaire qui forme cet écorce cérébelleux, il s'appelle couche des grains. Couche des graines, c'est des neurones. Il est formé par des neurones dites en grains, c'est la raison pour laquelle on l'appelle couche des grains. Et ces neurones de, qui forment la couche de grains, ce sont des neurones afférentes, contrairement aux neurones qui forment la couche moyenne. Donc les neurones de la couche moyenne, c'est des neurones effectrices, efférentes. Les neurones qui forment la couche de grains, c'est des neurones qui sont afférentes, c'est-à-dire dont les axones se dirigent vers la couche moléculaire. Et entre ces trois couches moléculaires, le cortex cérébileux ou l'écorce il, euh, il est formé par d'autres types de cellules qui ne sont pas organisées, qui sont un peu plus dispersées dans le cortex cérébileux et qui s'appellent les cellules névrocliques. Ce sont des cellules qui participent au métabolisme euh, et à la nutrition de ces euh, neurones qui forment les trois couches du cortex cérébileux. C'est ainsi qu'on va, comme si le névroglique, on a des astrocytes, des oligodendrocytes et des microglocytes. Euh, micro Donc voici sur ce schéma la représentation de, euh, du cortex cérébile. Donc Le cortex cérébileux est formé par trois couches. On a la couche moléculaire qui est pauvre en cellules. La couche de purquinier qui est formée par deux types de cellules, les cellules de. Euh, euh, la couche, pardon, la couche moléculaire qui est formée par deux types de cellules, les cellules étoilées et les cellules en grains. La couche de purquinier ou couche moyenne qui est formée par des neurones appelés neurones ou de purquinier qui sont des neurones effectrices. Et enfin, on a la couche des grains qui est formée par des neurones dites en grains dont... Euh, euh, les axones se dirigent vers la couche moléculaire. Donc, Nous avons vu la substance grise corticale, c'est-à-dire le cortex cérébileux qui est formé par ces trois couches. Voyons maintenant la constitution de la substance blanche sous-jacente au cortex. Ben, cette substance blanche, comme on a dit, elle est formée par pas par des neurones, mais par des prolongements de neurones, c'est-à-dire des fibres nerveuses qui sont myélinisées, c'est-à-dire qui sont entourées par une gaine de myéline. Ben, cette substance blanche elle est formée par des fibres efférentes et des fibres afférentes. Les fibres efférentes, ben, comme on a dit, ce ne sont autres que les axones de cellules de purkinier qui se dirigent vers les noyaux du cerveau. Les fibres afférentes, donc ce sont des fibres qui vont arriver au cervelet par les pédoncules cérébelleux et qui se dirigent vers l'écorce ou le cortex cérébile. Nous avons deux types de fibres afférentes. D'une part, on a des fibres afférentes dites fibres mossues et qui ne, sont autres que, euh, qui, euh, qui ne sont autres que des fibres afférentes qui vont d'abord arriver aux neurones en grains, puis après, vers les cellules de Purkinier. Et puis, on a des fibres afférentes dites fibres grimpantes, qui sont des fibres afférentes qui vont arriver directement aux euh, cellules de Purkinier sans passer par la couche de grains. Donc, je récapitule concernant les fibres afférentes. Les fibres afférentes, donc ce sont des fibres qui arrivent au cervelet par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux et qui vont se terminer vers l'écorce corps cérébelleux. Nous avons deux types de fibres afférentes, les fibres afférentes moussues et les fibres afférentes grimpantes. Les fibres afférentes moussues arrivent au cervelet par les pédoncules cérébelleux et passent obligatoirement ils font un relais au niveau des neurones en grain puis ils arrivent aux cellules du perquinier. Et puis, les fibres grimpantes, ce sont des fibres afférentes qui arrivent directement aux cellules du perquinier sans passer par les... sans faire de relais au niveau des cellules en grain. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre de configuration interne du cervelet. Nous avons vu l'écorce cérébelleux la substance blanche cérébelleuse voyons maintenant les noyaux du cervelet ben, les noyaux du cervelet donc ils sont formés de, par de la substance grise profonde et ils sont au nombre de chaque de chaque côté, nous avons quatre noyaux du cervelet à droite et quatre noyaux du cervelet à gauche alors ces noyaux ils sont situés au niveau de la face antérieure du cervelet donc, ils sont profonds, plus particulièrement au niveau de la face antérieure du cervelet. Alors, ces quatre noyaux sont appelés respectivement le noyau du toit. Pourquoi le noyau du toit Parce qu'il est près, proche du toit du quatrième ventricule. Ensuite, on a un autre noyau appelé le noyau euh, dentelé. Et puis, les deux autres noyaux ils s'appellent respectivement l'embolus et le globulus. Donc quatre noyaux, le noyau du toit qui est près du quatrième ventricule, le noyau dentelé, l'embolus et le globulus et que ces trois noyaux ils sont situés, on les, on les trouve au niveau de la face antérieure du cervelet. Après avoir étudié euh, la configuration externe et la configuration interne du cervelet, voyons maintenant la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle du cervelet. Et nous allons commencer par l'étude de la systématisation de l'archéocérébellum. L'archéocérébellum, sur le plan anatomique, il est formé par le lobe floculonodulaire de la face antérieure du cervelet. Alors cet archéocérébellum, il a des connexions avec les noyaux vestibulaires, c'est-à-dire il va en recevoir des informations par des afférences et il doit lui renvoyer des informations par des efférences. Alors l'archéocérébellum, euh, c'est le centre de contrôle de l'équilibration et de l'orientation du corps dans euh, euh, le temps et l'espace. Ces afférences, elles s'appellent les fibres vestibulo cérébelleuses. On en a deux types. On a des fibres vestibulo cérébelleuses directes qui prennent naissance au niveau du canot semi semicirculaire de l'oreille interne et qui arrivent directement au lobe flocculonodulaire ou archiocérébelleux. Et d autres, d autres, de l'autre côté, nous avons des fibres vestibulo cérébelleuses qui sont indirectes. C'est-à-dire qui naissent au niveau du canon cano semi-circulaire de l'oreille interne et qui arrivent au lobe floculonodulaire après avoir fait relais au niveau des noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Et il arrive, ces fibres vestibulocérébelleuses, il arrive au niveau du lobe floculonodulaire par les pédoncules cérébelleux inférieurs. Donc, ça, c'est les afférences. Les efférences ils s'appellent les fibres cérébello-vestibulaires. Alors, c'est des fibres qui naissent au niveau de l'écorce cérébelleux de l'archéo Ils euh, arrivent au noyau du toit du cervelet. Ensuite, ils gagnent les pédoncules cérébelleux inférieurs et ils parviennent au noyau vestibulaire du tronc cérébral. Et puis après, ils vont se diriger vers la moelle épinière en constituant le fibre vestibulospinale ou vers les noyaux oculomoteurs du tronc cérébral par un faisceau appelé bandelette longitudinale postérieure. Donc, je récapitule, si vous voulez, sur ce schéma. Alors sur ce schéma, nous avons la systématisation de l'archéocérébellum. Et nous avons dit que l'archéocérébellum il correspond sur le plan anatomique au lobe flocculonodulaire sur la face antérieure du cervelet. Alors sa systématisation, il est formé par des fibres afférentes et des fibres efférentes. Les fibres afférentes, il s'appellent fibres ou faisceau vestibulo cérébelleux qui naissent au niveau du canon semi-circulaire et qui arrivent au cervelet selon deux modes. Soit qu'il arrive directement, c'est ce qu'on appelle le fibre vestibulo euh, cérébelleux direct, ou bien il arrive au niveau de, de, de, du lobe floculonodular ou cérébellum après avoir fait relais au niveau du noyau vestibulaire du tronc cérébral. C'est le fibre vestibulo cérébelleux Indirect. Ensuite, on a les efférences, les fibres efférentes, c'est des fibres qui naissent au niveau du cortex de l'archéocérébellum, ils passent par le noyau du toit, gagnent le pédoncule cérébelleux inférieur, ensuite, ils se dirigent vers les noyaux vestibulaires du tronc cérébral. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le fibre cérébello-vestibulaire parce qu'il connecte l'écorce de l'archéocérébellum au noyau vestibulaire du toit, euh, du tronc cérébral pardon et puis après on a euh, euh, deux possibilités S à partir du noyau vestibulaire soit que les faisceaux ils vont se diriger vers la moelle épinière par le faisceau vestibulo-spinal ou bien il se dirige vers les noyaux oculomoteurs du tronc cérébral par un faisceau appelé bandelette longitudinale postérieure. Voyons maintenant la systématisation du paléocérébellum. Nous avons dit que l'archéocérébellum a des connexions avec les noyaux vestibulaires. Le paléocérébellum il a des connexions avec la moelle épinière et le tronc cérébral. Nous avons dit que l'archéocérébellum, il joue un rôle dans l'équilibration et l'orientation du corps. Le paléocérébellum, il joue un rôle dans la régulation du tonus musculaire, c'est-à-dire, il joue le rôle dans la fonction qui nous permet de contrebalancer l'effet de la pesanteur. Alors, quelles sont les afférences du paléocérébellum? Alors, les afférences du paléocérébellum, ce ne sont autres que les fibres de la sensibilité proprioceptive que nous avons vues quand on a parlé de la systématisation de la moelle épinaire et de la systématisation du tronc cérébral. Donc, les afférences, ils sont formés, les afférences du paléocérébellum, ils sont formées par les fibres de la sensibilité proprioceptive, à savoir le faisceau spinocérébelleux de Flechik. Nous avons dit que c'est un faisceau. Qui est direct, qui va euh, arriver au cervelet, plus particulièrement au vermis supérieur, par le pédoncule cérébelleux inférieur et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. Donc à côté du faisceau spinocérébileux de Fléchic, on a le faisceau spinocérébileux de Gaorz, qui, à la différence du faisceau spinocérébelleux du fléchi qui est direct, le faisceau spinocérébelleux de Gawors, c'est un faisceau qui est croisé, c'est-à-dire que celui qui vient du côté droit du corps, il passe vers le côté gauche du paléocérébile et celui qui vient du côté gauche du corps, il passe vers le côté droit du paléocérébile C'est ce qu'on a voulu mentionner ici par le terme de croisé. Et que ce faisceau spinocérébelleux du Gawors, il arrive au vermis supérieur par le pédoncule cérébelleux supérieur, et qui gère la sensibilité profonde inconsciente, non pas du tronc et des membres inférieurs, mais plutôt la sensibilité profonde inconsciente des membres, des membres supérieurs. Pardon. Voici ici la systématisation des afférences du paléocérébellum. On a le faisceau spinocérébelleux euh, direct de fléchique, qui vient de la moelle épinière et qui arrive au vermice supérieur par le pédoncule cérébelleux supérieur et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. Et de l'autre côté, nous avons le faisceau spinocérébelleux de Gaworth, qui est un faisceau qui est croisé et qui arrive comme le précédent vers le vermice supérieur par le pédoncule cérébelleux supérieur. Et qui gère la fonction de la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs. Nous avons vu euh, euh, euh, quelles sont les voies afférentes du paléocérébellum. Voyons maintenant ces efférences. Alors, les efférences, ils sont formés par trois types de faisceaux. Le premier faisceau, il s'appelle faisceau cérébello rubrique c'est un faisceau qui prend naissance au niveau du noyau du cervelet l'ambulus et le globulus qui sont des noyaux du cervelet Il parvient au noyau rouge du tronc cérébral après il se termine au niveau de la moelle épinière ensuite le deuxième faisceau il porte le nom de faisceau cérébello vestibulaire qui lui aussi prend naissance au niveau de l'ambulus et globulistes qui sont des noyaux du cervelet, ils gagnent le noyau vestibulaire du tronc cérébral et se terminent au niveau de la moelle épinière. Et le troisième faisceau, il porte le nom de faisceau cérébello-olivaire, qui est un faisceau qui naît aussi au niveau du noyau du cervelet. Il passe par l'olive bulbaire, qui est un noyau situé sur la face latérale du bulbe brachidien si vous vous rappelez du tronc cérébral et ce faisceau cérébello-olivaire il se termine au niveau de la moelle épinière donc les efférences ils sont formés par le faisceau cérébello rubrique qui relie le noyau du cervelet au noyau rouge et à la moelle épinière le faisceau cérébello-vestibulaire qui naît les noyaux du cervelet au noyau vestibulaire et le faisceau cérébello-olivaire qui unit le cervelet à l'olive bulbaire du tronc cérébral. Donc Sur ce schéma, sont représentés les trois euh, faisceaux efférents du paléocérébellum. Voici le faisceau cérébello euh, rubrique, qui relie l'embolis globulis au noyau rouge du tronc cérébral. Le faisceau euh, cérébello vestibulaire, qui réunit Unit les euh, noyaux du cervelet au noyau vestibulaire du tronc cérébral et le faisceau cérébello olivaire qui unit les noyaux vestibulaires à l'olive bulbaire du tronc cérébral. Et ces trois faisceaux, le cérébello-rubrique, le cérébello-vestibulaire et le cérébello olivaire ils se dirigent et se terminent les trois au niveau de la moelle épinière. Alors après avoir étudié la systématisation de l'archéocérébellum et du néocérébellum, voyons maintenant la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle du néocérébellum. Alors le néocérébellum est la déconnexion corticale cérébrale, c'est-à-dire a la déconnexion essentiellement avec le cortex cérébral. Cette partie du cervelet est là comme fonction son intervention dans le contrôle de la motricité volontaire alors sa systématisation elle est formée par des voies afférentes et des voies efférentes les afférences elles sont euh, formées et constituées par ce qu'on appelle le faisceau cortico ponto c'est un faisceau qui prend naissance au niveau du cortex cérébral temporal Frontal, pariétal et occipital. Ensuite, cette, ce faisceau, il passe par les noyaux du pont, c'est-à-dire ces noyaux euh, nerveux qui sont situés au niveau de la protubérance annulaire, c'est-à-dire la partie euh, moyenne du tronc cérébral. Ensuite, il se dirige vers les pédoncules cérébelleux moyens et. Se termine vers le cortex cérébelleux. Ça, c'est les afférences. Les efférences prennent naissance au niveau du, de l'écorce cérébelleux. Ensuite, ils euh, arrivent au noyau dentelé du cervelet, puis après il se dirigent vers le pédoncule cérébelleux moyen et se dirigent vers euh, le noyau rouge du tronc cérébral, le thalamus, et se termine vers le cortex cérébral. C'est pour cette raison que ces efférences du cervelet ils portent le nom de noyau, de faisceau, pardon, dentato-rubro-thalamique, c'est-à-dire c'est un faisceau qui... Euh, euh, euh, après avoir euh, pris naissance au niveau de l'écorce cérébelleux, il arrive au noyau dentelé du cervelet, ensuite il passe par le noyau rouge du tronc cérébral, ensuite par le thalamus avant de terminer euh, son trajet vers l'écorce cérébrale.